C'est joli. C'est savoir que la République tchèque c'est à côté de l'Ukraine et là il y a une manifestation et là bas il y a plein de gens qui, qui ont les drapeaux et tout et là sur le musée c'est pareil au lendemain des bombardements. Ouais. Historique. Stop Poutine Là on est dans un magasin Et c'est un magasin genre Il y a un carousel à l'intérieur Il y a un toboggan là Là derrière moi il y a une fusée Il y a un énorme statue de plein de trucs de... Là il y a Spiderman man a... il enfin, y a plein plein de trucs Et là d'autres que plein de boissons Mais genre qu'on n'a jamais vu, regarde c'est quoi ce coca là pas. Là y Coca -Cola, Coca -Cola. il y a un Coca-Vanier plein de trucs bizarres Trop trop bizarre Trop bizarre en fait c'est un parc et un... des jeux en même temps On peut aller dans un magasin, on peut jouer aux jeux Et là il y a la piote qui fait un petit truc ouais, ouais. Et là de l'autre côté ouais, c'est une arcade Genre il y a plein de jeux vraiment c'est n'importe quoi Je déteste les papillons et là on est dans un autre endroit où il y a des papillons en liberté, il fait 28 degrés alors que là on fait super trop, euh, froid. Du coup ça change trop putain, je déteste ça. Et là qui se passe sur moi je pense que je meurs instantanément. Non je déteste ça. Faire un toboggan dans un magasin. C'est quoi ça C'est absolument génial, j'ai adoré. Là, on vient d'arriver à la place. Genre, c'est une grande place. Et C'est très joli, on vient de sortir d'une petite rue un peu miteuse. Et c'est très très joli, il y a des bâtiments de toutes les couleurs là. Là, il y a l'horloge astronomique qui est juste là. On va aller voir après. Et euh, c'est sympa. Ouais. Là, on est en haut d'une tour immense. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Ouais, super froid Le vent est glacial Ouais, vraiment cheveux ils super cher. Les bâtiments ils sont magnifiques mais ils sont tous un peu aléatoires genre les différents trucs, différents styles et plein de couleurs différentes c'est totalement euh, aléatoire et encore là c'est pas le plus aléatoire qu'on ait vu des trucs où vraiment c'était euh, moderne et puis juste à côté c'était ultra vieux enfin, bizarre. là on est au, au McDo. McDonald's. Au McDonald's. Donc il y a cette boisson là. Déjà ils ont encore ça. Ils ont encore le plastique. Ouais. Avec la paille et tout. C'est quoi c'est quoi C'est Raspberry Lemonade. Ouais, Raspberry Lemonade. Tous les frits quoi. Ouais, c'est pas... pas les nuggets, c'est différent. Ouais, voilà. Une euh... seasonale On sait pas trop ce qu'il y a dedans mais c'est super grave. Et moi j'ai pris un burger, c'est un big Testing mais c'est pas comme on a en France, on l'a pas celui là. Déjà la boîte c'est différent. Ah oh, il y a du papier ou. Ah oui il y a ça voilà. aussi. Une sauce euh, tartare En sachet Merci On ouais. ouais, j'aime bien Oh, elle aime pas Je hum. Mais je préfère ça aux nuggets. Ça ressemble à ça ouais. hum. La sauce, c'est la même chose qu'on a en, en France, hum, C'est super gras c'est un peu comme un, un M. Ah! Il y a du chocolat, aussi Oui, il y a du chocolat. Ah bah non. Aujourd'hui il pleut. Et en fait, il y a un peu de neige. Mais euh, il y avait un peu de neige, mais il fait trop chaud en bas. Bah, c'est sûrement plus. On est monté. Euh, tout ça en deux marches. Il fait beaucoup. On a une belle vue sur la... sur la ville. Non, on va voir une plus belle vue encore plus loin. Là on vient d'arriver dans un endroit où il y a la plus petite rue d'Europe Je vais vous la montrer L'endroit c'est super mignon, il y a plein de maisons de, de plein de couleurs Différentes Ouais, okay, c'est pas l'étroit Il faut appuyer pour, euh, pour passer voilà. Du coup là au bout de la rue, il y a un petit restaurant D'autant on s'est posé pour prendre euh, un petit apéro et il Et du coup il y a, là, ça c'est la vue C'est trop mignon <rire> Et là il y a le pont, euh, le pont Charles juste derrière trop mignon Il fait tellement froid que là on se met près d'un feu qui est dans la rue pour se réchauffer les mains parce que euh, on gèle. on goûte le euh, truc traditionnel d'ici avec du chocolat. Je sais pas du tout comment ça s'appelle par contre. Super bon. Enfin, moi j'aime bien.